Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, les Blabla RH. Donc aujourd'hui, je suis en charmante compagnie avec euh, Philippe Zinser et Christelle de <rire> On va tous. Bonjour, euh, bonjour Alicia. Bonjour <rire> Alicia, bonjour Philippe. Bonjour Christelle. En plus, aujourd'hui, on est euh, sur euh, deux continents. Donc euh, Philippe qui est, qui est au Québec, Christelle et moi-même, on, on est en France. Donc, en tout cas, le, le temps que tout le monde se connecte pour notre rendez-vous. Voilà, je vous rappelle que ça va durer 45 minutes. Donc, ça va passer, à mon avis, très vite parce que le sujet va être super intéressant. Euh, je garderai un petit œil sur sur le chat. Donc, n'hésitez pas à, à mettre toutes vos questions en commentaire et on prendra euh, du temps à la fin pour pour y répondre. Donc du coup aujourd'hui euh, je suis avec Philippe que vous avez l'habitude de, de voir je pense euh, chez Patrimoine RH qui est euh, coach, euh, euh, formateur RH et conférencier aussi en transformation organisationnelle et qui du coup euh, est bien dans le sujet aujourd'hui côté marque employeur parce que du tu, tu, as, tu as lancé une formation euh, sur ce sujet. Qu'est-ce qui t'a poussé d'ailleurs à, à faire cette démarche eh bien, euh, Alicia, en fait, ce qui m'a poussé, ce n'est pas moi qui ai décidé de faire une marque, euh, une formation sur la marque employeur, C'est le marché qui nous impose aujourd'hui à, à, à se réinventer. Euh, au Québec, on a, on a cette grande chance d'avoir un, un taux de chômage qui est très, très faible. Hein, genre, il y a des régions, c'est moins de 2%. Euh, donc, quand on est à moins de 2% ou 2,3% dans certains, ben, certaines régions, c'est sûr que euh, la marque employeur prend, prend tout son sens. Euh, il y a quelques années de ça, quand ça a commencé à, à faire son apparition, ben, les gens riaient un peu parce qu'ils disaient, oh ben, c'est une mode, ça va passer. Mais aujourd'hui, euh, il faut séduire les candidats, hein, parce que, euh, puis j'ai hâte que, que Christelle nous parle de ça. Mais la, la réalité, c'est que ce sont les entreprises qui passent des entrevues. Hein, c'est elles qui se font tester, c'est elles à qui le candidat... Euh, dit bah, « je vais réfléchir à votre offre et puis je vais vous revenir euh, ». En fait, les rôles sont complètement inversés. Donc, aujourd'hui, je pense que prendre soin de sa marque, de, de ce qu'on véhicule, de ce qu'on projette, dans l'objectif aussi d'attirer des gens qui vont nous ressembler, bah, je pense que c'est une des priorités des entreprises. Puis, si certaines grosses entreprises ont compris, euh, certaines plus petites aujourd'hui euh, se rendent compte que si elles veulent jouer dans la cour, euh, comme tout le monde, eh bien, elles n'ont pas le choix que de, de s'ajuster. Merci. Et du coup, aujourd'hui, on va voir comment faire marcher la marque employeur et la marque candidat avec Christelle, qui va, qui va nous en dire plus sur ce sujet. Donc, euh, bon, d'habitude, je, je présente notre invité, mais là, je, je pense que ça vaut le coup que tu te présentes, Christelle, euh, vu tout ce que tu fais, donc conférencière sur l'emploi et la marque employeur, auteur de livres, euh, top voice LinkedIn aussi, c'est pas rien. Donc, euh... C'est gentil Alicia, alors bon, je ne vais pas dire tout ce que je fais, mais par rapport à la marque employeur, je rejoins complètement Philippe, c'est le sujet de l'année 2022, même si la marque employeur existe depuis les années 90. Moi j'ai écrit un livre à la demande de mon éditeur Erol sur la marque employeur qui est sorti en janvier parce que et, euh, Erol savait que ce serait vraiment le sujet de l'année 2022, notamment suite à la crise Covid et les deux ans de, de crise que l'on vient de, de passer. Donc j'ai coécrit ce livre avec Florence Martin et Laurence Tetrel. Et euh, ben, c'est un livre qui s'adressait aux entreprises. Mais comme euh, en parallèle, je fais beaucoup de choses côté euh, candidat, c'est sûr que moi, j'ai tendance à parler aussi euh, de marque candidat. Et euh, pour revenir au candidat, euh, moi, j'ai créé une, une chaîne YouTube qui s'appelle « Le grand jeu de la recherche d'un job » pour donner des conseils gratuits et bénévoles aux chercheurs d'emploi avec une série humoristique qui s'appelle « Sophie cherche un job ». Et d'ailleurs, mon actrice Sophie, c'est celle qui m'accueille aujourd'hui avant de prendre mon train parce qu'il fallait que je trouve un espace où il y avait de, de la connexion. J'ai également un podcast euh, produit par le magazine Management qui s'appelle Trouveur d'emploi, toujours pareil pour donner des, des conseils aux chercheurs d'emploi. Et en fait, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je parle de la notion de marque candidat parce que je me suis dit, bah, après tout, si les entreprises ont leur marque en tant qu'employeur, ben bah, pourquoi les candidats n'auraient pas la leur <rire> Effectivement. Donc là, du coup, ceux qui nous écoutent sont vraiment gâtés. Hein. Que ce soit les entreprises ou les candidats, le match va pouvoir commencer. Eh, merci beaucoup, Alicia. Alors moi, c'est sûr que Christelle, j'ai une première question pour toi. Comment introduire concrètement euh, le concept de marque employeur et de marque candidat ensemble Comment concrètement, là, quand une entreprise t'appelle, parce que la marque employeur, j'ai une idée, mais la marque candidat, comment tu, tu mets ça en place pour les entreprises alors, en fait, la marque candidat, c'est pas tellement pour les entreprises, c'est pour les chercheurs d'emploi, justement. En oui. fait, la, la marque employeur, comment moi je la mets en place dans les entreprises euh, D'une façon très simple, et tout à l'heure, tu parlais des grandes entreprises qui sont déjà sur ces sujets, puisque c'est un concept qui existe quand même depuis un certain temps. Euh, moi, je m'adresse aussi aux petites. En fait, ce que je dis aux entreprises, je pars de ma définition qui m'est propre hein, de la marque employeur. Je leur dis, la marque employeur, c'est l'image de votre entreprise auprès de vos marchés, de votre marché, donc de vos prospects et de vos clients. Donc, une, il y a une notion de business, non plus au travers de vos produits ou de vos services, mais au travers de vos hommes, des hommes et des femmes que vous allez accueillir, que vous allez recruter, que vous allez intégrer, que vous allez faire évoluer, que vous allez fidéliser et dont vous allez faire des ambassadeurs. En gros, l'idée, c'est de dire on peut aussi alors, il y a le côté RH qui est important dans la marque employeur, mais on peut faire du business avec ça aussi. Et euh, les petites entreprises sont très conscientes de ça. Elles n'ont plus nécessairement de budget pour faire appel à des euh, agences de communication et elles se disent on peut communiquer au travers de nos futurs collaborateurs, de nos collaborateurs, de nos anciens collaborateurs qui deviennent nos ambassadeurs. Et, et donc, côté candidat Et quand côté tu candidat voilà, côté candidat, en fait, je leur dis, faites attention, vous êtes une marque à vous tout seul, vous, êtes, vous, vous proposez aux entreprises une offre de service, vous avez beaucoup de valeur, vous avez donc une marque qui vous correspond, mais que vous soyez euh, très jeune, avec peu d'expérience, et ancien, euh, enfin senior, avec beaucoup plus d'expérience, et donc vous, vous devez faire attention à votre visibilité, à ce que vous dites, et pour faire rayonner votre euh, votre marque candidat, euh, le meilleur moyen, c'est d'utiliser les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Et là, avec LinkedIn, je suis dans mon domaine, puisque je pense que c'est un merveilleux outil pour euh, faire parler de soi, pour se faire repérer auprès des entreprises différemment, au-delà du CV, au-delà des candidatures classiques, surtout quand on a des parcours atypiques, quand on a peu d'expérience ou au contraire, quand on a trop d'expérience. Donc, de, dans l'idée de marque candidat, il y a beaucoup l'idée d'image. Comment vous allez décorer votre vitrine LinkedIn Comment vous allez rentrer en contact et faire du réseau Et comment vous rentrez en contact avec les entreprises Comment vous allez communiquer Est ce que vous décidez de faire partie de ces 1% qui communiquent sur LinkedIn et qui ont du coup beaucoup d'impact Et comment euh, vous allez vous servir de ce réseau pour faire de la veille Et à partir de la veille de marché, de la veille entreprise, vous allez mettre en place une stratégie, votre stratégie de marque. Donc ça, c'est par rapport au réseau. Et dans la marque candidat, il va y avoir aussi la création des outils. J'ai un CV, mais pas n'importe quel CV. Je n'envoie ne, peut-être plus de lettres de motivation, mais je fais des mails de motivation. J'ai un comportement en entretien, même si le recruteur me dit non, parce que ça fait partie de ma marque. J'accepte le nom. Euh, je sais relancer. Enfin voilà, il y a tout ce qui fait qu'on va être un joli candidat qui donne envie. Et, et Christelle, aujourd'hui, est-ce que les entreprises, quand tu les rencontres, est-ce qu'elles ont l'impression qu'elles ont toujours besoin, euh, parce qu'on va parler de sélection aussi, hein, est-ce qu'elles ont besoin, à ton avis, de sélectionner aujourd'hui ou plutôt d'attirer alors, clairement, pour, je pense que c'est pour ça que c'est l'année de la marque employeur. Clairement, elles ont besoin d'attirer. Alors, ça dépend des secteurs, bien entendu. Hein. Et, euh, et là, je parle pour la France, je ne vais pas euh, me prononcer euh, ailleurs, pour ailleurs, mais elles ont besoin clairement d'attirer. Je pense que les rapports de force sont inversés. Alors, les entreprises ne vont pas m'aimer, mais moi, ça fait tellement longtemps que je combats pour ça, que je suis maintenant assez contente que euh, qu'il y ait un équilibre, finalement, entre les chercheurs d'emploi et les entreprises qu'on soit beaucoup plus dans des notions d'offre de services, d'analyse de, service, de besoins, de matching, et qu'il n'y ait plus ces notions de supériorité. Moi, je suis, je suis senior, je suis rentrée sur le marché du travail en 87, et en 87, on était en position basse par rapport aux entreprises, on se faisait maltraiter, hein. maltraiter en entretien, on l'acceptait, et on acceptait beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est juste impossible. Et c'est lié aux réseaux sociaux, c'est lié aux nouvelles générations aussi qui ont qui cherchent des valeurs, qui n'ont plus les mêmes objectifs que nous, on ne rentre plus dans une entreprise comme à mon époque pour y mourir et pour y finir sa vie, euh, on est de passage, on peut, on, on est dans un monde de zappeurs, on peut aller ailleurs et donc les entreprises sont bien conscientes qu'il faut qu'elles attirent aussi euh, des talents et elles ne peuvent plus se permettre, notamment en entretien, moi j'insiste beaucoup sur les entretiens, de maltraiter les candidats parce que n'importe quel candidat peut être un potentiel ambassadeur sur un réseau social qui peut faire beaucoup de mal à une entreprise, entreprise. Alors, c'est sûr que je sais, puis dans les termes que tu utilises, les, les, les rapports de force sont complètement différents entre la France et le Québec, parce qu'au Québec, on, on est loin de ça, on est très loin de ça, comme je disais, avec des taux de chômage très faibles. Aujourd'hui, euh, je ne sais combien d'offres d'emploi, je crois que c'est 200 000 offres d'emploi qui, qui, qui, qui ne trouvent pas de candidats aujourd'hui, parce qu'il n'y euh, en a pas. Donc, euh, en fait, la seule chose, c'est de les débaucher chez ses compétiteurs. Donc, c'est sûr que les entreprises aujourd'hui, au niveau des entrevues, euh, se sont grandement améliorées parce que déjà, euh, elles perdent plus de temps à laisser traîner l'entrevue euh, entre la première et la deuxième parce que sinon, ils perdent le candidat. Il euh, a plus, On va dire on n'essaie plus de piéger le candidat lors de l'entrevue, ça ne sert à rien. Euh, mais qu'est-ce qui, selon toi, euh, sur le marché, par exemple, français ou européen, euh, va faire qu'une entreprise va se démarquer réellement auprès d'un candidat alors déjà, je pense dans la manière d'attirer le candidat, un, un truc tout bête, les offres d'emploi. Je pense que les entreprises n'ont pas encore compris qu'une offre d'emploi, c'est une publicité. Et donc, souvent, elles ne font pas rêver avec leurs offres d'emploi. Donc déjà, beaucoup travailler sur le wording des offres d'emploi. Moi, je rencontre des boîtes qui me disent « Ah ben non, je vais surtout pas mettre le salaire parce que euh, si, si je mets le salaire euh, euh, il va y avoir des gens qui vont trouver que c'est pas assez payé etc mais non il faut mettre le salaire parce que quand on met le salaire dans une offre d'emploi en France elle a sept fois plus de chances d'être vue euh, vous avez euh, des entreprises qui veulent pas mettre leur nom qui recrutent euh, de façon euh, anonyme bah moi je sais pas mais moi j'ai pas envie d'aller chez un inconnu donc euh, déjà dans dans la manière de rédiger les offres d'emploi et alors sur les réseaux sociaux c'est pareil donc donc, euh, voilà, il y, y a la, la façon d'attirer. Et puis, quand on attire aussi, on voit, par exemple, des supers offres d'emploi euh, postées sur les réseaux sociaux, donc par une entreprise ou par euh, un, un recruteur ou par un responsable RH, un dirigeant. Et puis, des commentaires arrivent, par exemple, sur LinkedIn. Moi, je vois bien tel, on tag des gens, on identifie des gens et tout. Et puis, l'entreprise ne répond pas. Bah, moi, j'ai pas envie d'aller dans une entreprise qui met une annonce et qui répond pas quand je mets en avant un candidat. Vous voyez, c'est des choses en fait toutes simples que, que les entreprises ne réalisent pas. À partir du moment où elles sont visibles, faut qu'elles aillent au bout de leur démarche. Donc, il y a dans, tout, dans cette manière d'attirer, il faut vraiment passer, faut vraiment... Tenir compte de l'offre d'emploi, de l'annonce, de la manière dont on la diffuse, des canaux de diffusion et de la manière dont on y répond. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a ce terrible alors je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en France, il y a ce terrible silence des recruteurs. Quand on interroge les candidats, la plus grande souffrance des chercheurs d'emploi est, est liée au silence des recruteurs. Et euh, ce qu'on appelle aussi euh, voilà, le ghosting des recruteurs, hein, que ce soit, voilà, ça, ça existe côté candidat également. Hein, mais le fait de postuler un poste, et de n'avoir aucune réponse, c'est horrible. Et alors, le pire, c'est quand on passe des entretiens et qu'on n'a aucune réponse. Ça, c'est encore pire. Et puis après, il y a tout ce qui se passe pendant les entretiens. Tu l'as dit, Philippe, la manière d'accueillir, de recevoir, ça sert à rien de devenir, de transformer le, l'entretien en interrogatoire. Parce que il faut obtenir des informations, mais il faut aussi donner envie. Et moi, j'ai vu des exemples de processus de recrutement hyper long. On arrivait à trois candidats euh, finaux en shortlist, le PDG qui arrivait pour euh, euh, faire la sélection finale, et puis les trois partaient. Et à chaque fois, c'était comme ça, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais en fait, ils s'amusaient à refaire un petit entretien de recrutement et à challenger euh, les candidats alors que le processus avait déjà été réalisé avant. Et ça, il faut aussi que les entreprises prennent conscience que le recruteur est la première personne humaine que l'on voit de dans l'entreprise et qu'il faut qu'il soit informé, il faut qu'il qu soit formé, faut qu il faut qu'il donne envie et il faut qu'il fasse bien son métier aussi. Il faut qu'il sache dire oui et dire non. Voilà, et accomp accompagner son nom. Et en France, en tout cas, comme on ne sait pas dire non et qu'on ne sait pas expliquer un nom, on préfère fuir et, et on choisit de ghoster les candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que euh, on l'a vu, moi j'ai eu cette chance de, de, de, de travailler aussi en France, mais est-ce qu'aujourd'hui la, la marque employeur, dans certains cas, on, on a oublié de lui donner du sens Par exemple, je vais, je vais être concret. Euh, Aujourd'hui, on sait que les candidats sont en recherche de valeurs. Euh, oui, la rémunération est importante, mais pas tant que ça au final. C'est quelle est la mission, quelles sont les valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des entreprises qui, peut-être par facilité, euh, iraient faire une belle marque employeur, un beau marketing En fait, euh, la façade est super belle, c'est un peu comme Disneyland. Hein, dire, euh, la façade est super belle, mais derrière, c'est que des morceaux de bois. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'arrive que des entreprises te de demandes ou de voir comment elles peuvent améliorer leur marque employeur, mais sans que ça reflète la réalité. C'est exactement, exactement ça, exactement ce qu'on appelle le, le greenwashing aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser la marque employeur comme une stratégie marketing et comme un outil alors que c'est une coquille vide. Or la marque employeur et c'est Thomas Chardin qui dit ça la marque employeur elle se elle est à l'intérieur elle se voit aussi à l'extérieur mais elle part elle part de l'intérieur et, euh, et ça on est obligé de euh, quand on intervient moi j'interviens beaucoup avec euh, ma co-auteure Florence Marty parce qu'on a créé une conférence euh, sur le sujet de la marque employeur une conférence drôle pour euh, euh, euh, évangéliser les entreprises à la marque employeur ainsi l'ensemble des salariés, et on alerte là-dessus. Parce qu'en fait, parce qu on peut. une entreprise n'est pas obligée d'avoir une jolie marque employeur et des valeurs. Elle peut avoir, être à un certain stade, et puis décider d'évoluer de s'améliorer on, on mérite tous de s'améliorer par contre il faut avoir une vraie vision de qui on est parce que vendre des licornes des en grains euh, des open space avec des baby food des trucs comme ça si derrière euh, l'esprit de l'entreprise est hyper classique hyper hiérarchisé on aura vendu du, du rêve mais finalement le le candidat il, quand il va on enfin quand euh, il va rentrer dans l'entreprise et être intégré il va partir en courant parce que ça aussi ça fait partie de la marque employeur il suffit pas d'avoir recruté quelqu'un. Il faut qu'il reste pendant sa période d'essai et dans sa période d'essai, il faut lui donner envie de rester. Or, si on lui a vendu un truc qui est faux et qui ne correspond pas à l'entreprise, il va partir. Moi, je connais quand même des candidats qui se sauvent, qui font croire par exemple qu'ils vont aux, to aux toilettes et qui passent par la fenêtre hein, et qu'on ne revoit plus. Il y a vraiment des candidats qui sont euh, affolés de, de voir ce qu'ils découvrent par rapport à ce qu'on leur a vendu. Oui, puis Christelle, tu dis qu'il faut qu'il reste au moins pendant la période d'essai. En fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'il reste au moins, parce qu'on sait qu'à peu près la durée moyenne aujourd'hui d'un candidat, c'est à peu près cinq ans dans une entreprise. On, on souhaiterait qu'il fasse au moins 3-4 ans dans notre organisation, euh, qu'il donne le meilleur, qu'on puisse lui apporter le meilleur et, et que la vie continue quand même, mais oui, qu'on qu arrive à les garder. Alicia, est-ce que toi, tu as des, vu déjà des questions, des commentaires de certaines personnes? Oui, j'ai déjà pas mal de petites questions. Euh... Je pense que je peux même l'afficher. Hein. Ah, voilà, parfait. Euh, C'est un expérience en entreprise sont véritablement traumatisantes, mais bien souvent réglées par une transaction avec obligation de confidentialité sur les faits vécus par le candidat ou salarié. Que préconisez-vous dans ce cas alors, est-ce que c'est que préconisez-vous vis-à-vis de l'entreprise ou vis-à-vis -vis du candidat, en fait C'est Je ne sais pas dans quel sens va la question. Alors, moi, je dirais que si c'est côté entreprise, je pense qu'il faut quand même se dire que si on est obligé, euh, d'arriver à une transaction à demander euh, y ait une confidentialité etc c'est que il faut quand même s'interroger sur le fonctionnement de son entreprise hein. euh, mais c'est intéressant aussi de, de remettre à plat un fonctionnement parce que une entreprise qui dysfonctionne c'est pas euh, ça va impacter sa marque employeur mais pas uniquement ça impacte beaucoup de choses donc euh, je dirais côté entreprise bon c'est peut-être bien de faire des transactions et de museler les candidats, enfin les, les collaborateurs mais euh, est- ce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise parce qu'en fait, l'intérêt de l'entreprise, c'est au contraire, c'est comme dans une relation amoureuse. C'est de bien se quitter. C'est de, de se quitter, de, de quitter ses collaborateurs en bon terme. Parce qu'un ex-collaborateur peut être un partenaire de business. Et un ex-collaborateur va aussi faire rayonner la marque employeur. Donc ça, je dirais que c'est côté employeur. Après, côté candidat, bah, si on a accepté une transaction et qu'il euh, y a un accord de confidentialité, en, au niveau marque candidat, c'est clair qu'on va pas commencer à, à cracher sur l'entreprise, sur les réseaux sociaux. Par contre, il peut y avoir des démarches, euh, entre guillemets, euh Secrète et cachée, on peut aller mettre des notes sur des sites, par exemple, comme Glace d'or, où on peut aller noter son entreprise. On peut, si on estime qu'il y a de la discrimination, alerter. Par exemple, en France, il y a ce qu'on appelle le Défenseur des droits, qui est une institution qui permet d'alerter de façon anonyme. Je pense qu'on peut faire des choses de façon anonyme pour que tous ensemble, on améliore aussi la société. Parce que quand on a vécu soi-même quelque chose, il est certain que d'autres vont le vivre après. Question, Christelle Qu'est-ce que toi, tu as vu dans les derniers, dans les derniers mois Parce que c'est sûr que la COVID a aussi changé grandement le, le monde du travail. On sait qu'il y a aussi beaucoup de plus de télétravail, que les entreprises aujourd'hui vont continuer. En tout cas, nous, au Québec, c'est clair que les entreprises continuent et vont continuer à offrir la possibilité à leurs collaborateurs de, de faire du télétravail. Quelle, quelle est la dernière chose que tu as vu dans les entreprises qui, où tu as fait « waouh, c'est vraiment… une, c'est novateur, c'est… » C'est inspirant. inspirant. Alors, euh, tout ce qui concerne le télétravail, il est, en tout cas en France, euh, c'est pareil, les, quand on met télétravail dans une offre d'emploi, elle est trois fois plus vue qu'une offre d'emploi normale. L'ouverture au télétravail, c'est vraiment donner une liberté euh, aux collaborateurs. Il ne faut pas imposer le télétravail, il ne faut, faut pas imposer le retour sur site, mais il faut donner cette liberté parce qu'il y a des gens qui habitent loin, il y a des gens qui peuvent travailler très bien en fonction des métiers, bien entendu, hein, ça dépend des métiers des secteurs, mais qui peuvent très bien travailler depuis chez eux. Le, et ce qui est important, c'est que les collaborateurs soient heureux. Quand on est heureux, on travaille bien. Donc, euh, il faut garder ce qui est positif par rapport au télétravail et bien l'accompagner. Donc, le, les côtés wow, « waouh, on le voit dans tout ce qui est accompagnement du, euh, du télétravail. L'ouverture aussi, accepter des collaborateurs qui bossent depuis l'étranger ou d'autres régions sans leur dire de venir spécifiquement sur le site. Cette liberté-là a beaucoup de valeur. Ce qu'on a vu aussi en France, c'est carrément des entreprises qui disent, vous rentrez chez nous, il n'y a pas de période d'essai. Euh, alors, je ne sais pas comment ça fonctionne au Québec, mais la période d'essai, ça peut être compliqué, par exemple, pour les jeunes qui ont besoin d'investir, de, de, de, de, par exemple, dans un, dans un achat ou dans une location auprès des banques. Bah, tant qu'ils n'ont pas de contrat en main, c'est compliqué pour eux. La période d'essai fait peur à tout le monde. Il bah, y a des entreprises qui disent, bah, nous, on est tellement confiants dans nos processus de recrutement que, euh, hop, bah, pas de période d'essai. Euh, ce qu'on a vu aussi, c'est euh, des processus de recrutement complètement « waouh ». Euh, où euh, des candidats, euh, pendant euh, une journée de session de recrutement, sont traités comme des stars, avec des maquilleurs, avec des gens... Euh, C'est l'entreprise Sixte, en France, qui avait fait ça. Je salue euh, Flavie, d'ailleurs, qui a été à l'origine de ça. Euh, on, a créé, on, a, on a traité, pendant une journée, des candidats comme s'ils étaient des stars. Ils ont, on a pris des photos d'eux, des belles photos professionnelles. Euh, on les a fait jouer, on les a euh, fait travailler ensemble. Ils ont eu des massages de bien-être, des manucures, du maquillage, tout ça. ils ont passé tous une super journée. Même ceux à qui ont dit non ont été super contents et ont relayé sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ce sont des choses un petit peu, un petit peu fun euh, qui peuvent donner envie. Euh, ce qui marche quand même le mieux, c'est quand même des processus de recrutement hyper bien conçus et qu'il est bonne personne. Euh, pas des gens de passage, pas des gens qui ne connaissent pas la boîte, pas des gens qui mettent en difficulté. Euh, vraiment des processus qui donnent envie, des processus humains. Et alors, ce qui cartonne, donc là, s'il y a des recruteurs qui nous regardent, c'est de donner un feedback au candidat. Parce que euh, un chercheur d'emploi, ne peut que s'améliorer, non pas en tant que professionnel, mais dans sa recherche d'emploi. Et pour pouvoir s'améliorer, il faut qu'il sache quelles sont ses erreurs. erreurs. Qui mieux qu'un recruteur mieux. pour dire « là, vous êtes trompé, là, votre pitch était un peu long, faites attention, ne dites pas ça, etc. » Donc, si, quand les recruteurs consacrent en fin d'entretien, allez, on va dire entre 3 et 5 minutes, pour donner un feedback qui va permettre aux candidats de s'améliorer, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. C'est sûr que le feedback est, est, est très engageant et souvent les, les recruteurs ont un peu peur hein, de, de, de ce qu'ils vont dire, de la perception, de, de la, comment est-ce que c'est pris comme une critique, comme un avantage. Donc, c'est sûr que peut-être que certains recruteurs aient, auraient tout avantage à, à être formés aussi, à donner du feedback parce que ce n'est pas si simple que ça. Et, Là, on a parlé des, des choses qui étaient plutôt wow dans, dans, dans le domaine de l'attraction, mais dans les pratiques quotidiennes, parce que c'est sûr que passer une journée à, à, à faire comme si c'était des VIP, des stars, je trouve ça, je trouve ça bien, mais, mais, mais il ne faut, faut pas, pas qu'on se mette de, de, de la poudre aux yeux. Dire, il, y a, il y a aussi le lendemain, le lendemain, c'est la journée où tout le monde va travailler, puis là, il n'y aura plus de stars, il n'y aura plus d'appareils photos, il n'y aura plus de maquillage. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui qui s'installe dans les entreprises qui sont plutôt novatroces, mais sur du long terme des, des choses où, en fait, ça fait vraiment partie de du euh, développement de leur marque employeur, mais sur du long terme. On, on a passé alors, le cap du recrutement. Alors, juste pour rebondir, avant de répondre à ta question, Philippe, je voudrais rebondir sur la journée wow, puisqu'on est dans la marque employeur. Pourquoi la journée wow, elle était intéressante C'est parce que les 100 personnes qui sont venues par, passer des entretiens ont communiqué sur l'ensemble de leur réseau. Donc, je ne sais pas si tu imagines hein, ce que ça peut faire en termes de résonance euh, gratuite aussi pour une entreprise et avec 100% des gens contents, même ceux qui n'étaient pas pris. Donc, euh, c'est pour ça que je dis, attention, ce n'est pas que de la poudre aux yeux, c'est une, euh, une action de communication. Et c'est pour ça que, à mon avis, sur la marque employeur, tous les marketing doivent se réunir. Ce n'est pas que du, euh, une affaire de marketing RH. Ce n'est pas qu'une affaire de, de, de, de direction. Il y a du marketing RH, il y a du marketing produit et stratégique, il y a de la communication et tous doivent travailler ensemble. Ensemble. Donc là, je ferme la parenthèse. Et sinon, pour le plus pour le, le après, il euh, y a vraiment la notion de l'onboarding. Et là, je me permets vraiment d'insister. Il y a des entreprises qui font tout très bien, mais qui n'acceptent pas que quand elles vont euh, intégrer un nouveau collaborateur, euh, elles n'acceptent pas l'incompétence. C'est-à-dire qu'on a tous une période d'incompétence, qui que l'on soit. Même si on connaît depuis dix ans le métier, même si on a dirigé des centaines de personnes, et c'est souvent euh, quand on va par exemple intégrer un senior ou quand on va intégrer un dirigeant d'entreprise, on se dit, surtout si c'est dans le même métier et tout, on se dit « il va être opérationnel le jour même ». Personne n'est opérationnel le jour même. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette acceptation des deux côtés. Côté candidat, on doit accepter d'être incompétent. Et côté entreprise, on doit accepter que les, les nouveaux collaborateurs soient incompétents. Et là, si toutes les entreprises comprenaient ça, déjà, euh, on avancerait. En fait, c'est la notion de temps. C'est donner, temps. Du, temps, donner du temps au début pour en gagner ensuite. Et alors, après, dans ce qui fonctionne bien dans les entreprises, ça va être tout ce qui est lié à euh, l'évaluation des compétences, l'évaluation des soft skills et pour pouvoir mettre les personnes aux bons endroits, pour les faire évoluer. L'évolution, hein, euh, la fidélisation et euh, dans les notions de marque employeur, euh, trouver les ambassadeurs aussi qui vont faire rayonner la marque, mais qui... Du coup, euh, vont aussi faire rayonner leur propre marque. Et ces ambassadeurs, il faut les accompagner, faut valoriser leur travail, parce que euh, faire une publication sur TikTok ou sur Facebook ou sur Instagram ou sur LinkedIn, bah, c'est quand même du travail. Euh, surtout si on valorise un, un événement de l'entreprise. Et ça, il faut, faut vraiment valoriser les ambassadeurs. Et dernier point que l'on voit qui fonctionne bien, c'est d'aider aussi à la création d'entreprises. C'est d'accompagner des collaborateurs euh, à créer euh, au sein même de notre entreprise, euh, à créer, euh, à travailler sur des projets, à aider en mode projet, leur donner du, du matériel, leur donner des ressources et puis les laisser partir pour en faire des partenaires. Parce qu'on va être dans un système économique où de plus en plus d'entreprises vont travailler en collaboration avec de petites entreprises, selon moi. C'est bien le fait est que tu abordes le, le, le principe d'accompagner ses collaborateurs à se mettre à, son, à leur compte et, et de devenir des, des partenaires. Mais dans la réalité, est-ce que les entreprises sont prêtes à ça aujourd'hui non, mais c'est pour ça que nous, dans, dans le livre qu'on a écrit, il y a sept leviers. Et je dirais que ch euh, chaque entreprise, bien entendu que l'idéal, c'est de, de, de couvrir les sept leviers. Donc, ça va de, de l'intégration au recrutement, passant par l'onboarding, euh, la fidélisation, l'évolution, laisser partir les entreprises. Bien entendu que l'idéal, c'est d'être sur les sept leviers. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque entreprise se reconnaisse et se dise, bah, moi, je vais, j'ai un souci, par exemple, sur le levier 1. Hein. Je suis mauvais dans mes offres d'emploi. Ben, je vais peut-être travailler avec la com'. Souvent, les services communication ils sont, ils sont, ne sont pas associés à l'écriture des, euh, des offres d'emploi. Euh, pareil, les offres d'emploi, elles partent de fiches de poste. Et euh, ben, souvent, l'ensemble des collaborateurs ne sont pas associés à l'écriture de la fiche de poste, alors qu'ils vont travailler avec la personne. Donc, en fait, euh, chaque entreprise, en fonction de là où elle est, et elles sont toutes à des endroits différents, va, va se dire, il ben, y a peut-être ça que je dois améliorer, ou ça que je dois améliorer, mais elles ne peuvent pas toutes travailler de la même manière sur leur marque employeur, parce qu'elles n'ont pas toutes les moyens euh, humains et financiers. Parfait, merci. Alicia, est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce que toi, tu avais des... Du, du coup, oui, j'ai une autre question, qui a peut-être déjà été répondue, parce qu'effectivement, cette non-communication en entreprise entre les différents services, et peut-être une des raisons à la lenteur de certains processus de recrutement, Et je me demandais du coup si en 2022, est-ce que c'est toujours pertinent voilà, de, de faire traîner les processus des fois sur, euh, sur plusieurs étapes, un entretien, puis un autre, puis encore un autre, des fois euh, pendant moins presque un mois de temps alors, euh, moi, j'ai connu cette époque-là en 87, euh, c'est complètement révolu. Maintenant, plus on est rapide, et c'est pareil, hein, c'est comme dans une rencontre amoureuse, plus on est rapide, plus on a de chances, entre guillemets, de, de récupérer un candidat parce que un, un bon potentiel, il est, va être attractif, surtout s'il travaille sur sa marque candidat, il va plaire à de nombreuses entreprises. Plus on va le faire patienter, plus il y a de chances qu'il soit volatile et qu'il s'en aille. Mais c'est ça va même assez loin parce que ça va, euh, ça concerne le processus de recrutement. Donc, il faut éviter les 8, 9, 10, 12 entretiens euh, à rallonge sur un euh, processus hyper long. Ça va aussi euh, au niveau du délai de réponse, une fois que les entretiens sont passés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une fois qu'on lui a dit oui, entre le moment du oui, où on lui envoie une promesse d'embauche et un contrat, et le moment où il va intégrer, eh bien, on les perd aussi parce que s'il y a un mois ou même 15 jours, on peut perdre les gens. Donc, soit il faut les intégrer très vite, soit pendant cette période, on doit aussi se, les bichonner, donc bichonner nos futurs collaborateurs. Et euh, donc, donc, ça, c'est vraiment dans le processus. Et par rapport aux différents services, plus on parle de communication externe, beaucoup hein, sur, au niveau de la marque employeur, mais comme elle part de l'intérieur, plus les services communiquent entre eux. Et euh, comprennent les interactions et comprennent, euh, le, enfin euh, s'associent pour recruter des gens. Plus on va re, euh, recruter les bonnes personnes parce que on recrute à un poste, mais il faut que cette personne ensuite puisse évoluer dans un autre service. Et c'est pour ça que c'est l'affaire de tous. C'est ce qu'on a essayé de, de dire dans notre conférence avec Florence Marty. Même chose au niveau des candidats, les candidats, je sais que de ce que tu, tu nous présentes, euh, ont besoin de, de travailler leur marque, ils vont regarder un peu votre page YouTube, ils vont voir des différentes choses, mais c'est quoi les, les bons conseils que tu donnerais à un candidat aujourd'hui qui, euh, qui se lance, non pas parce qu'il est à la recherche d'un emploi, mais parce qu'il veut changer d'emploi et euh, il voudrait peut-être lui se faire attirer, en fait, sans avoir forcément à faire la démarche de, de se trouver un nouvel employeur, mais de se faire plutôt chasser, parce qu'on sait qu'on est, on est plus en, en mode de… Euh, C'est plus avantageux lorsqu'on vient vous chercher hein, que quand vous faites la démarche inverse. Ce serait quoi les conseils que tu leur donnerais aux candidats Être, Alors déjà, se poser les bonnes questions. Euh, si par exemple, pour les, les candidats qui nous écoutent, si vous avez envie de changer euh, d'entreprise, enfin si vous avez par exemple envie de changer de poste parce qu'il y a des reconversions, une, une reconversion envisagée ou d'entreprise, se poser les bonnes questions. Parce que parfois… C'est lié tout simplement à un manager. C'est-à-dire qu'on croit qu'on veut partir d'un endroit, mais en fait, c'est parce que notre N plus 1 nous, nous fait la misère et que c'est un, un enfer. Mais il y a peut-être… Donc déjà, il faut faire il du réseau, réseau, mais au sein même de l'entreprise, parce qu'il y a peut-être d'autres endroits dans l'entreprise où on pourrait être bien. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, le grand secret, c'est la démarche réseau. Et pour faire de la démarche réseau, il y a les, les réseaux physiques, bien entendu, mais il y a aussi beaucoup… Les réseaux virtuels, comme par exemple LinkedIn, qui est un réseau professionnel, et on peut, quand on est en entreprise, faire rayonner sa marque. Je vous donne un exemple. Si... Euh vous êtes dans une entreprise et que vous avez affiché une, la bannière LinkedIn et que vous avez mis en avant votre entreprise, que vous publiez sur votre domaine d'activité, alors pas nécessairement des trucs corporate hein, qui, qui feraient trop fake, mais que vous publiez sur votre métier, votre domaine d'activité, votre entreprise, et bien dans les yeux des recruteurs vus de l'extérieur, vous êtes un ambassadeur. À mon époque, ça serait, passé, ça serait mal passé. On aurait dit « Ah oui, mais c'est quelqu'un qui est trop attaché à son entreprise et qui ne fera jamais le deuil. » Alors qu'aujourd'hui, et j'ai interrogé beaucoup de recruteurs sur le sujet quand on a écrit ce livre avec mes coauteurs. on a interrogé beaucoup de gens, dans les yeux d'un recruteur, un candidat qui parle déjà de son entreprise actuelle, c'est un ambassadeur qui va attirer les autres entreprises. Et à compétences égales entre deux candidats, une entreprise à l'heure actuelle, en 2022, choisira toujours celui qui peut être un ambassadeur. Eh, c'est excellent. Eh, je vois, <coughs> Alicia, je vois qu'il y a une, une, oui. une question. Une bonne question. Une ouais, question de Johan. Euh, oui, c'est <rire> ça. Et puis, en, en même temps, j'ai envie d'y répondre. Dans le processus de recrutement, devrait-on continuer à faire passer un test psychométrique et aussi appeler les références Alors, Alors. Euh, je, je te laisse répondre après si, et puis je vais, je vais prendre la suite parce que ça, c'est quelque chose qui me touche assez, assez fortement. Alors, je vais parler très vite, Philippe, pour te laisser euh, pour te laisser parler. Euh, on, on pourra d'ailleurs avoir des avis différents et j'alerte aussi hein, les chercheurs d'emploi. Il n'y a pas une vérité en recherche d'emploi parce que c'est une science humaine. Donc, il faut que vous preniez dans ce que je vous ai dit. Il y a peut-être des trucs qui ne vous correspondent pas. Dans ce que dira Philippe, il y a peut-être des trucs qui vous correspondront. Et il faut vraiment piocher faire son marché. Mais moi, personnellement, en tout cas, si je m'adressais aux entreprises, je dirais faites attention aux tests parce que, Déjà, il faut alerter avant le candidat qui va passer des tests. Et ensuite, le candidat a droit à une restitution légalement. En tout cas, c'est le cas en France. Hein. Je ne vais pas parler pour le Québec. Donc, il faut être en mesure de restituer le test. Ça, c'est la première chose. La prise de référence en France, on est obligé de demander au candidat euh, de nous donner des références, mais de nous donner l'accord pour rappeler ces références. Donc là, je parle pour la France. Donc, il faut faire attention aux abus, parce qu'il va y avoir des entreprises qui vont dans le dos d'un candidat appeler des gens, qui vont, avant même qu'un candidat ne soit reçu, appeler des personnes. Et euh, attention aux pratiques, parce qu'il y a des pratiques qui sont interdites par la loi, et même si elles sont pas interdites par la loi, elles euh, portent préjudice à la marque employeur. Je sais pas si je vais dans ton sens, Philippe. Non, non, mais je, je, c'est très bien. Et puis, en même temps, je pense qu'on est très proche au niveau des, des, de la législation, au niveau du droit du travail entre le, le Québec et la France. C'est sûr que normalement, l'éthique... Euh quand on fait passer un test psychométrique à quelqu'un, le test appartient à la personne qui l'a passé, pas celle qui a payé. Donc, normalement, il devrait avoir un retour systématique sur le test. Il faut faire aussi très attention, euh, les tests psychométriques, ça reste quand même quelque chose euh, qui demande un étalonnage. Et donc, euh, si on fait passer un test à une personne, il faut s'assurer, surtout lorsqu'on fait du recrutement à l'international, c'est que est-ce que l'étalonnage de la... De, de, de notre test euh, et ce qui correspond à la personne qu'on va recruter dans une autre culture ou dans un autre pays. Donc ça, c'était vraiment important. Euh, Est-ce qu'il faut appeler les références ben, Oui, vous pouvez le faire. Alors, c'est le Québec et la France, c'est la même chose. Il faut toujours demander l'accord auprès du, du, du candidat avant. On ne peut pas le faire sans. Euh, Aujourd'hui, là, je souris, mais je connais des employeurs qui ne donnent pas de référence, mais qui, eux, en demandent. Donc, déjà, ça manque de cohérence. De, deuxièmement, je connais des, des employeurs qui donnent des bonnes références juste parce qu'ils veulent que le candidat s'en aille. Donc, euh, il, il faut, faut vraiment faire attention. Je veux dire, euh, moi, je pense qu'on a aussi le droit au feeling on a aussi le droit à, à son intuition. Et, et quand on sent. Puis, de toute façon. Un humain, là, il peut être très différent selon l'environnement dans lequel il va être. Si vous êtes dans un environnement qui est hostile, bah, vous allez avoir des, des réactions qui ne vont sûrement pas être les meilleures. Si par contre, vous êtes dans un environnement bienveillant, bah, la personnalité va aussi changer, vos approches, les façons de faire. Donc oui, vous pouvez chercher des références, mais c'est comme les tests psychométriques. C'est un plus si vous voulez, mais ça, à aucun moment, pour moi, ça devrait être euh, ce qui va faire basculer un recrutement ou pas. En tout cas, je... Je, je, ça n'a pas de sens, puis on peut en rire aujourd'hui, mais euh, il y a 30 ans en arrière, on faisait passer des tests de graphologie hein, euh, et puis il y a eu plein d'exemples où en fait les gens étaient complètement dans le champ on faisait passer des tests de graphologie à un, un ingénieur et puis euh, il était pas tenu. puis on faisait passer des tests à, à quelqu'un qui n'avait pas forcément de formation il était retenu sur un poste où il fallait beaucoup de connaissances, donc il faut vraiment faire attention avec les, les tests euh, et la lecture qu'on va en avoir, puis là encore, quand on fait passer des tests, normalement on doit faire affaire avec quelqu'un dont c'est le métier de faire la lecture de tests psychométriques. Puis au Québec, on, on a tendance à expliquer que pour qu'un test soit bon, il faudrait en fait que ça soit une batterie de tests, au moins trois tests différents, de compagnies différentes qui ramènent les mêmes résultats pour se dire que là, on commence à avoir quelque chose qui euh, qui, qui, qui, qui ait du sens. Puis je vois même qu'il y a quelqu'un qui parlait de l'astrologie aussi. Oui, c'est vrai, il y, a, il y en a même qui ont été très, très loin par rapport à ça. Je te rejoins euh... complètement, Philippe. On a exactement la même vision. Je voudrais alerter aussi, alors je ne sais pas si c'est le cas au Québec, mais nous, on a un problème actuellement en France. Les employeurs, lors des recrutements, demandent de plus en plus des études de cas aux candidats. Donc moi, j'avais fait une publication sur LinkedIn pour alerter des études de cas à faire à la maison qui peuvent prendre 10 heures, 20 heures, 30 heures. J'ai eu jusqu'à 72 heures euh, de travail. Je connais même une candidate qui a déposé une semaine de vacances euh, de chez son employeur pour euh, répondre à ça. Donc, euh, ça peut être des, des, des traductions, ça peut être du tra un travail sur un logo, un plan de communication, un plan marketing, un plan marque employeur. Faites attention à ça parce que ça revient à faire travailler. C'est du travail au noir, hein. c'est du travail dissimulé. Donc, euh, faites vraiment très attention. Euh, C'est très mal vu l'image de marque d'une entreprise je pense que quand on veut faire faire un cas pratique pour juger de la qualité de rédaction de réflexion on peut le faire sur site et on n'a pas besoin de faire travailler des centaines d'heures les gens surtout que bien souvent suite à ça il y a du ghosting de candidats et il est arrivé que les chercheurs d'emploi retrouvent leurs propositions mises en place par l'entreprise et ça c'est juste horrible donc tu me demandais philippe quelles étaient les bonnes pratiques eh bien il existe en France des entreprises qui rémunèrent les candidats, c'est-à-dire qu'elles demandent une étude de cas et euh, elles, elles rémunèrent parce qu'elles considèrent que c'est un travail. Bon bah, tu, ça c'est malin. Voilà, mais euh, faire travailler et euh, ne plus donner de nouvelles et utiliser les résultats de, de, de l'étude, ça c'est vraiment très destructeur pour la marque employeur. C'est marrant, Christelle, que tu parles de rémunérer les, les candidats pour des, des, des entrevues parce que c'est aussi en, en train de devenir un peu une mode aujourd'hui. Là, c'est euh, quelques entreprises qui, qui travaillent là-dessus. Lorsqu'elles déplacent, elles font déplacer un candidat pour deux, trois heures. Elles vont le rémunérer pour son entrevue. Donc, on, on arrive et puis euh, on arrive vraiment dans un monde qui est en train de changer, mais qui, qui des fois devient aussi à l'absurde parce que… Euh, quand il y a une pénurie de main d'œuvre et qu'on veut attirer, ben là, on, on, on va jusqu'à faire un peu n'importe quoi. Euh, au Québec, on, il est fréquent. Dans certaines entreprises, on donne des primes de, de, de présence parce que les gens sont au travail, on leur donne une prime. Donc, euh, alors qu'avant, ça s'appelait juste un salaire. Mais aujourd'hui, il y a le salaire plus la prime parce que je viens travailler. Euh, et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait une interview avec... Euh, le docteur Luc, Luc, Luc Julia, qui est donc, euh, on va dire, une des sommités dans l'intelligence artificielle, et il expliquait, parce que lui travaille à la Silicon Valley, expliquait qu'on on arrivait à l'extrême aujourd'hui pour attirer les candidats, les fidéliser, on, on les nourrit tout le matin, midi et soir, on leur fait leur repassage, euh, on leur offre des semaines de vacances en famille pour qu'ils apprennent une langue dans un pays où ils vont aller. Enfin, on, on arrive des fois un peu dans, dans l'extrême, euh, alors, c'est sûr que des fois, c'est aussi pour faire parler de soi, parce que je ne sais pas si en France, c'est devenu un peu le, le, le, une marque de commerce, mais au Québec, de plus en plus d'entreprises affichent des vacances illimitées. Euh... Alors, ça, aussi, ça, ça, ça se fait aussi. Et paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que les collaborateurs n'en prennent pas tant que ça ou pas plus. C'est ce qui est surprenant. Alors, Philippe, moi, je suis la mauvaise personne par rapport à ça, parce que ça fait tellement longtemps que je combats au nom des candidats pour que les, les rechercheurs d'emploi soient moins en souffrance, pour qu'ils soient moins maltraités, pour alerter les entreprises. Que, si tu veux, moi je bois un peu du petit lait de voir que le rapport de force est inversé. Donc je ne suis pas la, la, la bonne personne par rapport à, à mon histoire, mais euh, je compare souvent l'entretien de recrutement à un entretien de vente. Et euh, je ne vois pas pourquoi finalement un candidat qui passerait du temps, qui échangerait, qui donnerait des idées et qui va proposer une offre de service, ne serait pas, d'une certaine manière, rémunéré pour ça. Ça ne me semble pas fou, tu, tu vois, parce que je je trouve qu'il y a un équilibre, c'est un professionnel face à un professionnel, dans une relation professionnelle. Et euh, pourquoi d'un côté, ça devrait être finalement gratuit, et puis de l'autre, non euh, Je trouve que c'est intéressant tous ces nouveaux modèles qui se mettent en place. Alors, bien entendu, il y a des abus, mais on doit avoir une vraie réflexion quand même par rapport à ça. Ah, ok. C'est intéressant. C'est une, une autre vision. Alors, c'est sûr que nous, on est, on est euh, comme je disais, on a cette chance d'avoir un taux de chômage qui est tellement faible qui fait qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas une semaine sur laquelle on ne voit pas quelque chose qui est assez révolutionnaire euh, dans, dans les pratiques, justement, pour faire parler de soi, hein, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, pour que on de notre entreprise, mais aussi pour attirer des candidats à venir vivre une nouvelle expérience et, et d'être capable de se dire à ses amis, bah, moi, j'ai une entrevue dans telle entreprise et puis j'ai été payé pour mon entrevue. Donc, euh, pourquoi pas c'est On peut arriver sur des, des choses un peu extrêmes aussi. Euh, tout à l'heure, tu parlais de… de, de, de, de de tests qui avaient duré des, des heures et des heures euh, de mise en situation c'est sûr que ici c'est des choses qui peuvent arriver selon les statuts qu'ils vont avoir mais par contre ça se passe toujours dans l'entreprise mais c'est assez fréquent qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle des paniers de gestion où là en fait on met en situation les, les, les candidats ou les candidates et c'est des tests qui peuvent durer deux à trois trois heures facilement selon des, des postes de gestionnaire ou voire même des fois une journée complète de, de, de tests euh, mais c'est sûr qu'on demande pas aux gens de, de partir faire ce travail là chez eux avant oui. Euh, je vois que ben, le temps. File. quelques minutes, oui. J'invite euh, tous Alicia... ceux qui nous écoutent à mettre euh, leurs dernières questions. Vraiment, on essaiera d'en sélectionner au moins une ou deux. Euh... Et moi, avant que les... on ait peut-être une encore une ou deux questions, Christelle, chose que tu auras envie de passer comme message euh, à des, des employeurs ou des gens RH qui nous écoutent et qui aujourd'hui euh, se grattent la tête pour savoir comment se démarquer, un conseil que tu leur donnerais J'aurais envie de, de leur dire d'écouter écouter votre cœur et euh, euh, traiter les futurs collaborateurs, euh, traiter les candidats que vous n'allez pas sélectionner comme vous aimeriez qu'on vous traite et euh, vraiment se mettre à la, à la place de l'autre, que ce soit pour recruter, pour intégrer, mais aussi pour manager, pour faire évoluer. Et je pense qu'en ayant cette attitude-là, c'est comme ça qu'on construit... Euh, tous ensemble des entreprises qui fonctionnent parce que vraiment encore, je me permets de le redire, quand les collaborateurs sont heureux de travailler, ils travaillent bien. Quand on est malheureux et quand on est maltraité, on travaille mal. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, qu'est-ce que je dois faire pour que mes collaborateurs soient heureux? Et c'est pas souvent, bien souvent, ce n'est pas financier. Et c'est en ça que les jeunes générations alertent. Ça peut être aussi par rapport à un positionnement d'une entreprise vis-à-vis -vis de la planète, à son empreinte carbone, par rapport à ce qu'elle propose et qui va, dans le, voilà, qui va dans le sens de la valeur des, des jeunes générations. En fait, le, le secret, c'est de se mettre à la place de l'autre. Et en se mettant à la place de l'autre, on sait comment lui parler, on sait comment l'attirer, et on sait comment le faire rester dans l'entreprise. Et s'il part, on sait aussi comment avoir de bonnes relations avec lui. Et je me permets vraiment d'insister sur l'offboarding aussi. Il y a plein de boîtes qui restent en super mauvais termes avec leurs ex-collaborateurs. Alors que les aider à bien partir. C'est vraiment construire quelque chose ensemble, c'est construire une autre relation qui est basée sur d'autres bases, mais qui, euh, enfin, d'autres bases professionnelles, mais qui vont fonctionner. En, ça, ce, ce, ce seront des bases de partenariat. Et puis Christelle, pour aller dans le même sens, c'est n'oubliez pas que même si vous, recruteur, chef d'entreprise, vous, vous travaillez fort pour travailler votre marque employeur, formez aussi vos gestionnaires à devenir des bons gestionnaires, à devenir des gestionnaires plus humains, bienveillants, euh, parce que la vie, elle continue surtout grâce à eux dans l'entreprise. Donc, euh, si vous faites un super bon travail de sélection, d'attraction et, et de, de de vente de votre image de marque, mais que la, ça ne suit pas derrière, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Puis vous allez avoir du roulement de personnel. Puis pourtant, vous aurez beau mettre toutes les belles pratiques en, en place, euh, c'est après que ça va se passer avec vos, vos gestionnaires. Donc, euh, formez-les. Puis souvent, hein, repensez. La plupart de vos gestionnaires sont des opérateurs ou des gens qui ont grandi dans l'entreprise qui, parce qu'ils ont grandi, parce qu'ils étaient bons, mais ils étaient bons techniquement. Et puis des fois, ce qui leur manque un petit peu, ben… Bah, c'est tout simplement le, le côté humain. Ils, ils ont toutes les compétences, mais euh, ils ne savent pas forcément comment euh, gérer l'humain. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, n'hésitez pas à les faire former. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci Christelle. Je pense qu'on va, on va se quitter euh, sur ces mots de la fin. Euh, en tout cas, j'ai passé un, un excellent moment en votre compagnie. Et les, nos auditeurs aussi ont, ont apprécié. Puis merci. merci beaucoup Christelle On sait qu'aujourd'hui c'était un peu difficile Il y avait plein de choses qui se passaient pour toi Merci d'avoir tenu quand même euh, à être présente Et on te remercie On te souhaite plein de bonnes choses pour toi Et tes proches pour la, pour la suite Merci Alicia, merci Philippe et puis euh, mes, toutes mes amitiés au Québec, j'ai un de mes fils qui a vécu, je sais que c'est euh, voilà, un super pays, que les gens sont adhérables, on est souvent en contact sur LinkedIn, donc euh, moi je reste, en, enfin, voilà, je reste présente sur LinkedIn, si vous avez des conseils à, à me demander, que vous soyez employeur ou candidat, c'est avec grand plaisir, moi je suis bénévole vis-à-vis -vis des candidats, hein, je, je le précise, et euh, bon voilà, mes amitiés et merci d'avoir organisé ça, c'est la magie aussi des, des réseaux sociaux, euh, de pouvoir créer ce genre de rencontre à distance et puis ensuite de se rencontrer dans la vraie vie. Merci Christelle, merci Alicia. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.